C'est ce maintenant le moment de la période des questions. La parole à la chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La question ce matin est pour le Premier ministre. Il y a deux mois, le Premier ministre a annoncé qu'il va avoir une commission pour les foyers de soins de longue durée en disant que la commission contrôlée par le gouvernement va pouvoir accéder va pouvoir se déplacer plus rapidement qu'une enquête euh, indépendante publique. Et deux mois plus tard, on voit qu'il n'y a pas vraiment d'urgence ou... Euh, de, de progrès qui ont été faits et pourtant 1840 aînés ont perdu la vie à cause des infections de la COVID-19, à cause du manque de personnel et à cause de négligence criminelle. Alors pourquoi le Premier ministre n'a pas réussi à lancer cette commission après deux, deux mois après avoir annoncé cela Réponse, ministre des Sons de longue durée. Merci, merci pour la question. Notre gouvernement a dit qu'il est engagé à une commission indépendante. C'est en progrès, ça va être annoncé et notre gouvernement est engagé à la transparence. Je veux assurer tous les Ontariens que cela va se faire. C'est en progrès et ça va se faire annoncer. Merci. Question complémentaire. Les résidents des foyers de soins de longue durée, leurs familles et le personnel qui y travaille sont sceptiques au sujet du plan du gouvernement pour une commission euh, contrôlée par le gouvernement. La, euh la commission précédente qui a été désignée par le gouvernement était clairement un exercice politique, complètement politique, qui était artificiel et qui augmentait le défi. Alors c'est logique de voir que les gens sont sceptiques. Le, le service public entier... Comme il a dit, était une action urgente. Alors, qu'est-ce qui crée le retard? Réponse. Merci. Merci pour la question. Il y a de nombreuses mesures que notre gouvernement prend pour répondre aux problèmes relatifs à la COVID-19. Il n'y a aucun doute que les Ontariens ont été touchés, nos proches dans les foyers de soins de longue durée, le personnel et. J'ai de la compassion pour tous ceux qui ont été affectés en Ontario, au Canada et dans le monde. Notre gouvernement est engagé à avoir une commission. Ça va se faire et je veux rassurer tous les Ontariens au sujet de notre engagement pour la transparence. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, les familles ont peur que ce gouvernement s'apprête à juste balayer du revers de la main leurs préoccupations au sujet de ce système brisé. Au cours des dernières semaines récentes, le gouvernement a programmé à avoir un contrôle sévère des établissements des foyers de soins de longue durée et des entreprises à but lucratif parce qu'ils n'étaient pas en mesure de s'occuper bien de ces résidents qui y vivent. Les familles savent que ces entreprises à but lucratif travaillent en coulisses et c'est eux qui contribuent à ce que ce système brisé reste en place. Est-ce que ce gouvernement et le Premier ministre peuvent nous assurer que les compagnies à but lucratif n'auront aucun rôle dans la commission qui n'a toujours pas annoncé Réponse. Merci, Monsieur le Président, et merci encore pour la question. La commission sera annoncée, il y aura de la transparence. Mais quand on parle de la propriété des établissements, la chose qui est importante ici, c'est de mettre les résidents au centre. Nous essayons de moderniser ce système pour qu'on soit prêt pour les vagues à venir. On installe la capacité en place que le gouvernement précédent n'a pas fait pendant de nombreuses années. Nous allons mettre les résidents au centre et leurs familles également. Et le personnel, c'est notre mission dans les foyers de soins de longue durée. C'est ce qu'on va faire et c'est exactement ce que notre gouvernement est engagé à faire. Prochaine question. La chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup. Ma prochaine question est aussi pour le premier ministre. C'est incroyable que ce gouvernement prétend que les entreprises à but lucratif mettent se focalise sur quoi que ce soit d'autre que les profits. C'est ça le problème. C'est ce qui se passe dans les foyers de soins de longue durée. Mais cette question ici au sujet du conseil scolaire de Houghton qui a rejoint la, la liste de plus en plus élevée des opposants des conservateurs au sujet des familles qui doivent choisir entre leurs enfants et leur travail. Et clairement, euh, les gens ont dit qu'il y avait un manque clair des services de garde et des espaces pour les familles dans la province. Le gouvernement a plusieurs fois dit qu'il y aurait 90 des espaces disponibles. Est-ce que le Premier ministre peut nous dire combien des 5 523 euh, services de garde qui, ont, qui sont autorisés sont en opération aujourd'hui. Réponse. Merci beaucoup et merci pour la question. Vraiment, nous comprenons et nous apprécions euh, le travail des parents dans cette province. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de confiance. Et alors qu'ils retournent au travail, ils ont besoin d'avoir leurs enfants dans les services de garde. C'est pour cela que nous avons augmenté l'aide pour assurer que euh, les opérateurs ont les EPI, le le soutien euh, financier et le soutien en termes d'assainissement pour pouvoir euh, rouvrir de façon durable. Nous, a, nous sommes engagés à avoir 91 de capacité, le Premier ministre a annoncé euh, déjà hier. Nous sommes engagés à 100 à pouvoir travailler dans ce secteur. On veut qu'ils aient ce choix et cette, cette confiance. Nous avons euh, dévoué 100 un milliard de dollars dans 30 000 espaces et nous voulons nous assurer que chaque enfant aura un espace. On sait que c'est important, on va continuer de travailler sur l'abordabilité de ce problème. Question complémentaire. Monsieur le Président, c'est un gouvernement dont la première action, c'était tout simplement de faire des compressions dans le financement des services de garde dans la province. C'est incroyable. La semaine passée, moins de la moitié de ces centres de garde ont été ouverts. Seulement 2 666 ont été ouverts sur les 5 523. Alors clairement, on sait que les modèles s'appuient sur des services de garde abordables qui ne sont pas disponibles. Et n'oublions pas, pour tous les Ontariens, c'était l'une des premières choses que le gouvernement a, a, a coupé en, venant, en étant élu. Et les parents ont du mal à trouver euh, des services de garde disponibles et abordables qui vont leur permettre de retourner au travail. Est-ce que le Premier ministre pense vraiment qu'il va pouvoir relancer l'économie de façon efficace sans ces services de garde Réponse, ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Je suis très fière euh, du gouvernement, euh, de notre gouvernement qui a initié dès le départ un mandat pour réduire euh, les impôts pour les services de garde. Et euh, Je pense que nous sommes fiers d'annoncer que l'abordabilité va faire partie de notre programme dans notre prochain un budget. C'est une opportunité pour ces euh, parents. Nous avons dévoué 150 millions de dollars pour euh, avoir plus d'espace de, dans nos écoles. Nous, nous voulons donner aux parents le choix de décider où est-ce que leurs enfants seront gardés. C'est ça, cette flexibilité. Cette aide est importante. En plus, nous avons épargné des financements additionnels pour les aider à faire face aux réalités de la COVID-19. Et on le fait parce qu'on veut s'assurer que les parents ont accès à des services de garde dans leur communauté dans les décennies à venir. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, les néo-démocrates n'appuient pas les compressions aux services de garde, aux, à la, aux services de santé mentale et à la santé publique. Pourquoi Parce que c'est mauvais pour les familles. Et on le voit dans... Le contexte de la COVID-19, à quel point c'est difficile pour les familles. Les conseils scolaires ont besoin de directives claires, de le leadership clair et un plan qui marche pour eux et un plan qui va marcher pour les parents, pour les, les enseignants et pour les élèves. Comme les fiduciaires ont dit au gouvernement de Ford les services de garde coûtent de l'argent et les mères célibataires doivent faire des choix complètement incroyables. Nous ne pouvons pas trouver des parents désespérés qui ont peur de laisser leurs enfants seuls à la maison. Quand est-ce que le gouvernement de Ford va avoir un plan euh, novateur et investir pour s'assurer que les écoles peuvent rouvrir de façon euh, sécuritaire et que les services de garde seront disponibles pour nos enfants et pour nos familles. Réponse. Merci. Nous apprécions le fait que les services de garde doivent être disponibles et que la réouverture des écoles en septembre est, est critique dans la relance de la province. Nous voulons également avoir... Euh, nous voulons augmenter la capacité en s'appuyant sur les conseils des médecins hygiénistes en chef. Le médecin hygiéniste en chef a dit qu'il est en faveur d'augmenter les larges rassemblements de 10 à 15. Et quand il s'agit de nos enfants, on a été clair. Nous voulons faire tout notre mieux pour les garder en sécurité. C'est pour cela que nous avons investi plus dans le financement et dans la, la formation des éducateurs. Parce qu'on veut s'assurer que les écoles sont en sécurité s'il y a une deuxième vague. On veut être proactif, on veut s'assurer que les enfants sont en sécurité. On a demandé au conseil scolaire d'avoir des directives en place d'ici le 4 août. Et on veut s'assurer que euh, tous, toutes ces directives seront euh, révisées par euh, la, table de, euh, la table de commandement médical. Prochaine question. Ma question est pour le Premier ministre. Le Bureau de la responsabilité financière a publié un rapport aujourd'hui pour confirmer que les familles partout en Ontario sont au courant des services d'autisme. Ce gouvernement a augmenté la liste d'attente pour les services pour les enfants qui ont l'autisme. Le Bureau de la responsabilité financière a dit que les, élèves, les enfants qui sont déjà dans le programme sont basés sur... Sont, ont des financements basés sur les besoins, mais le gouvernement a laissé tout le monde sans plan, sans financement stable et sans aide. Et tout le monde est obligé d'attendre. Pourquoi les services d'autisme et leur liste d'attente ont augmenté pendant euh, ces temps difficiles? Réponse. Monsieur le Président, je remercie la chef de l'opposition euh, pour sa question sur l'autisme, ça fait longtemps que je n'ai pas mis à jour euh, l'Assemblée à ce sujet. Je remercie également euh, l'officier de euh, la responsabilité financière pour son rapport sur l'autisme. On sait qu'on a attendu pendant longtemps, euh, aucun gouvernement dans l'histoire de l'autisme a réussi à régler ce problème. C'est pour cela que l'été passé, on a pris le temps euh, pour, pas, pour parler avec euh, le panel de l'autisme en Ontario pour assurer qu'on va bien faire les choses. On a eu de nombreuses recommandations et ces recommandations vont être le fondement pour un nouveau programme axé sur les besoins qui vont permettre de développer plus d'aide en Ontario. Et, et on sait que plus d'enfants en Ontario et les familles qui souffrent de l'autisme reçoivent de l'aide du gouvernement de l'Ontario. Et le Bureau de la responsabilité financière a dit qu'il y a maintenant 22 000 enfants dans la province qui ont reçu de l'aide, et c'est plus que le double dans l'histoire de la province. Question complémentaire. Monsieur le Président, ce que le BRF a dit, c'est que le besoin... Le, la, la liste d'attente pour les services a, a atteint 27 600 enfants. Ce sont des enfants qui attendent impatiemment de pouvoir recevoir les services. C'est une promesse qui a été faite par le gouvernement lorsqu'ils étaient en campagne et ils ne l'ont pas encore fait. Alors, comme les libéraux avant eux, les conservateurs progressifs ont dit aux familles des enfants autistes qu'ils peuvent attendre et ils peuvent attendre encore longtemps. Selon le BRF, c'est la moitié, la, le financement, c'est la moitié de ce qu'on a besoin pour réduire la, les listes d'attente. Ce gouvernement a ignoré ces familles et c'est le patrimoine qu'ils vont laisser jusqu'à présent. Et le problème en pire, Quand est-ce que le gouvernement va finalement faire de son mieux et arrêter de faire du mal à ces familles et commencer à les aider? Réponse. Malgré les discours politiques, ce qui se passe sur le terrain, c'est différent de ce qui est décrit ici. Ce gouvernement a doublé les financements pour le programme des enfants autistes jusqu'à 600 millions de dollars. Et le rapport a dit exactement ça. 270 millions de dollars va aller directement aux familles sur les listes d'attente. Et nous avons également eu un financement unique intérimaire pour le budget à l'enfance. On a doublé le financement jusqu'à 600 millions de dollars dans ce programme et la mise en œuvre travail très dur pour mettre en œuvre les recommandations du panel pour les enfants autistes. Je remercie tous les membres qui ont travaillé très dur pour collecter ces recommandations pour qu'on puisse régler ce problème en Ontario. Avoir un programme axé sur les besoins qui, qui marche pour le plus d'enfants possible tout en, aidant tout en aidant les familles qui en ont besoin. Nous sommes bien sur le chemin de le faire. On a de bonnes nouvelles à ce sujet. On va les annoncer la semaine prochaine. Merci beaucoup. Prochaine question. Député de Brentford. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre des Affaires municipales et du Logement. Nous savons tous que les municipalités sont l'épicentre de notre économie et ils fournissent les services sur lesquels les résidences appuient tous les jours. Récemment, le, le ministre a introduit le projet de loi 197 la, pour la relance de la COVID-19. C'est la première étape dans le programme de relance de l'Ontario. Ce projet de loi va introduire plusieurs mesures pour aider les communautés. Est-ce que le, le ministre peut nous expliquer des détails au sujet de ce projet de loi Réponse. Premièrement, je veux remercier le député de brentford Brent pour sa question. Je veux également, au nom de ses commettants, le remercier pour sa défense et pour le travail dur qu'il a fait pendant la pandémie. Ça a été vraiment un exemple probant pendant cette pandémie. La le projet de loi 197 va assurer que toutes les communautés en Ontario reçoivent l'aide dont ils ont besoin pour se remettre sur, les, sur ses pieds euh, plus que jamais. Les changements proposés dans le projet de loi vont permettre aux municipalités d'avoir des rencontres de façon électronique et ce qu'on a entendu c'est que ça a augmenté la participation. Ça va également euh, changer la façon dont les municipalités collectent les revenus de la part euh, des, prom des promoteurs. Euh, et de l'aménagement dans les services comme les foyers de soins de longue durée, les parcs, le développement des parcs et le logement abordable. Et on aura 100% des coûts qui seront encourus par les municipalités. Le gouvernement continue à être un exemple pour les communautés partout en Ontario. Question complémentaire, merci pour votre réponse. Je sais que vous, le ministre des Finances et notre Premier ministre, ont été euh, des militants euh, incroyables pour toutes nos euh, 444 municipalités, surtout euh, à la table de négociation avec le, le fédéral. Je sais que euh, le gouvernement euh, travaille encore sur les détails de financement euh, pour, euh, de la part du gouvernement fédéral. Est-ce que le ministre peut nous expliquer à quel point cet euh, engagement est important Réponse. Sous euh, le leadership incroyable du Premier ministre Ford, nous avons, pu, nous avons pu assurer que nous aurons de l'aide pour nos communautés. Nous allons recevoir 7 milliards de dollars pour le cadre de relance. Cet argent va permettre d'aider les municipalités à relancer l'économie et à aider les services essentiels et les fournisseurs à réduire la propagation de la COVID-19. Nous avons des, des défis incroyables. Nous ne pouvons pas les affronter seuls. Le projet de loi 197 est justement le début de ces efforts. Question, Prochaine question. question. Député de Windsor-West. Ma question est pour le Premier ministre. Ce gouvernement conservateur continue de limiter les résidents de, euh, des foyers de soins de longue durée, des foyers collectifs et euh, de tous les foyers... Euh, de groupes. Les familles, les travailleurs et les experts ont dit que l'isolement social et la séparation des proches créent beaucoup de stress et de dégâts irréversibles à la santé mentale et au bien-être des gens. L'un de mes commettants qui a des handicaps intellectuels a vu sa, sa vie vraiment affectée dans les groupes de support. Sa mère, Linda, a passé trois mois de difficultés dans un foyer et les règles dans les foyers de groupe ne prennent pas en compte les besoins uniques de ces résidents et à quel point c'est important pour eux d'avoir des visites. Pourquoi est-ce que ce gouvernement continue d'ignorer les droits des résidents et continue de séparer les familles? Réponse. Merci beaucoup. Je suis heureux de répondre à cette question. L'une des choses sur lesquelles on s'est appuyé dans les foyers collectifs pendant la COVID-19, c'est de s'assurer que les résidents dans ces établissements sont en sécurité, que ce soit dans le foyer, les foyers de soins de longue durée ou dans euh, les services pour les jeunes ou pour euh, les euh, services carcéraux. On veut s'assurer euh, que les résidents sont en sécurité. Et c'est ce qui a été fait dans le secteur... Euh, de développement pour s'assurer que les gens là-bas sont protégés de la COVID-19. Nous, nous avons eu des limites et des restrictions pour les, les visiteurs pour assurer que tous les visiteurs non essentiels ne sont pas permis pour qu'on puisse éviter la propagation. On a des visiteurs essentiels qui entrent dans ces foyers. On travaille avec tous nos partenaires pour s'assurer qu'on répond aux besoins de ces individus. En ce moment, c'est très important dans dans toutes ces situations, d'assurer la sécurité et le bien-être de ces résidents et pour mettre une fin à la COVID-19 dès l'entrée. Question complémentaire. Merci. C'est très clair que le ministre a manqué l'argument fondamental. Ces familles ne sont pas des visiteurs non essentiels. Elles sont essentielles et participent au bien-être des résidents. Ici, il s'agit de priorité. Nous n'acceptons pas la réponse de ce gouvernement quand ils disent qu'il n'y a rien qu'ils puissent faire pour améliorer l'accès, pour réunir les familles. Surtout parce que les autres parties de la société, comme les bars ou les restaurants, sont en train de rouvrir. Cela a des dégâts très réels sur la vie des gens et ça ne peut pas continuer. Hier, j'ai déposé une motion au gouvernement pour qu'ils mettent en œuvre une stratégie pour les aidants essentiels. Et mon appel à réitérer euh, l'appel de plusieurs instituts experts dans le domaine. La motion exhortait le gouvernement à reconnaître le fait que euh, les visiteurs et les aidants essentiels sont plus que des visiteurs. Et les gens qui y vivent doivent avoir accès à ces aidants. C'est leur droit. Le gouvernement doit également faire de son mieux pour avoir des ressources pour euh, mettre en œuvre l'accès à des EPI et à des niveaux adéquats de personnel. On ne doit pas avoir des familles qui sont obligées d'embaucher eux-mêmes des gens pour s'occuper de leurs proches. Est-ce que le gouvernement vaste. Bah, appuyer ma motion et réunir les familles. Merci beaucoup. Encore une fois, je veux assurer à la députée de l'opposition que nous avons travaillé avec les professionnels médicaux à notre table de commande, avec le ministère de la Santé et le ministère des Soins de longue durée, ainsi que ma mini mon ministère. C'est pour cela qu'on veut s'assurer qu'on protège ces individus vulnérables dans leur foyer. Je comprends les problèmes qu'elle soulève. Elle parle des visites essentielles. On est en train d'avoir ces discussions mais la priorité première en ce moment, c'est d'assurer la, la sécurité et la santé de ces résidents. Et c'est la priorité ici pour nous. Quand on entend la, la ministre de la Santé parler ou le Premier ministre, toutes les décisions qu'ils qu prennent s'appuient sur la sécurité et la santé des Ontariens. On travaille sur ces plans et j'assure à la députée de l'opposition que nous sommes en train d'avoir ces conversations pour permettre d'autoriser ces, ces visiteurs essentiels dans les foyers. Mais on n'est pas prêt encore à annoncer cela. Député d'Orléans. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. La COVID-19 a créé un environnement d'incertitude pour ceux dans la communauté autiste. Les, vu les défis auxquels ils font déjà face dans la province, les services sont en suspens. La communauté ne sait pas ce qui va se passer avec l'aide. Et le programme d'aide pour l'autiste et les familles sont en suspens et ce qu'ils obtiennent, c'est juste le silence. Les parents sont frustrés parce que le gouvernement a justement une approche unique de financement qui s'appuie sur des financements, de, de, des financements temporaires. Aujourd'hui, le bureau de la responsabilité financière a confirmé qu'il y a un manque de capacité de financement. Quand est-ce que le gouvernement va prendre des mesures et mettre ses programmes pour ces familles Réponse. Je remercie le député pour sa question. C'est sa première question que j'ai reçue de ce député et je suis très heureux de répondre à ses préoccupations. Nous remercions encore le bureau de la responsabilité financière pour son rapport ce matin. Ça a permis de montrer qu'aucun gouvernement n'a réussi à régler ce problème d'autisme. C'est pour cela qu'on a pris six mois l'été passé pour assurer que la communauté est impliquée quand on, on essaie de développer un plan, un programme pour leur communauté. Ils nous ont donné un rapport de 69 pages de recommandations et, et, nous ont donné, et on a utilisé ce, ces recommandations comme le fondement pour un programme axé sur les besoins. Et je veux assurer le député que nous avons eu un groupe de mise en œuvre pour ce programme au cours des six derniers mois, les bénévoles des, du secteur qui vont s'appuyer euh, sur ces recommandations pour fournir ce programme. Jusqu'à ce que ce programme soit prêt, nous allons, aider les à travers, nous allons aider les familles à travers un programme de financement temporaire. Question complémentaire. Ma question encore pour le Premier ministre. Le mois passé, mon collègue de Don Valley East a fourni... Euh, un rapport dé qui décrit les défis auxquels font face les parents des enfants autistes. La pandémie est venue compliquer et empirer leurs préoccupations. Bon nombre d'entre eux qui ont utilisé des méthodes alternatives ont eu des résultats vraiment pauvres. Les parents demandent à ce qu'il y ait de l'aide partout dans la province. Et avec aucun plan de retour à l'école, les préoccupations s'empirent. Ma question pour le premier ministre. À quel point vous êtes préparé pour le retour à l'école cet automne pour ces familles d'enfants autistes? Réponse. Merci encore, Monsieur le Président, et merci aux députés pour sa question ce matin. Ce sont des choses que nous sommes en train de prendre en compte alors que nous allons de l'avant dans le développement de notre programme pour les enfants autistes et pour le, la rentrée cet, cet automne. Et le ministère de l'Éducation et le cabinet a eu des conversations au sujet de à quoi cela va ressembler pour ces enfants qui ont des besoins spécifiques. Nous savons que les recommandations qui nous ont été données seront le fondement pour notre programme. Et je veux rappeler aux députés que nous avons investi 600 millions de dollars comparé aux 300 millions de dollars sous le gouvernement libéral. Nous reconnaissons également qu'au cours des derniers mois, avec la Covid-19 dans nos communautés, dans nos, dans nos provinces, la vie a été très difficile pour les familles qui ont des enfants avec des besoins spécifiques. C'est pour cela que nous travaillons très dur en tant que cabinet, pour assurer qu'il euh, y aura de l'aide nécessaire pour aider ces familles euh, qui, font, euh, qui font face à ces difficultés, pour assurer qu'il y a euh, un déplacement logique euh, vers les classes et qu'ils ont l'aide dont ils ont besoin. Merci. La prochaine question, un député de Sarnia Lamta. Merci. Ma question est pour le ministre des Soins de longue durée. Notre gouvernement a été clair Dès le départ, nous avons fait des soins de longue durée notre priorité. La semaine passée, le ministère a annoncé un financement moderne, un modèle modernisé de financement qui inclut des étapes pour le développement des des soins de longue durée. Je me rappelle qu'on avait dit que certains de ces lits avaient été alloués il y a dix ans. Les Ontariens savent, et nous le savons, que ce n'est pas assez bien, surtout pour les foyers de soins de longue durée. La, la crise que nous avons vue pendant la COVID-19 nous a montré que le problème est critique. Est-ce que la ministre peut nous dire si le modèle de, modèle euh, moderne de financement va permettre d'avoir plus de lits. Merci pour la question du député de Sarnia-Lampton et merci aussi pour sa préoccupation concernant les soins de longue durée. Cette formule de financement moderne va nous permettre de surmonter les barrières et de pouvoir construire des espaces en soins de longue durée. Le député de Sarnia-Lampton a tout à fait raison lorsqu'il identifie à quel point on a besoin de ces espaces et de ces lits des lits modernes, et il a aussi raison lorsqu'il parle du fait que l'ancien gouvernement n'a pas pu rendre des lits accessibles durant les 15 dernières années. Nous adoptons une différente approche, nous bâtissons, un système de soins de longue durée qui est moderne et que les Ontariens peuvent être confiants qu'ils peuvent recevoir les soins qu'ils ont besoin lorsqu'ils en ont besoin. Nous déployons tous les efforts pour développer les soins de longue durée partout dans la province. Nous investissons 1,7 milliard de dollars en soins de longue durée avec des fonds de financement, des subventions pour le développement et la construction de ces projets. Nous agissons pour les résidents dans les soins de longue durée. Complémentaire. Merci, M. le Président. Merci à, à la ministre de sa réponse. Je suis content qu'on puisse reconnaître en tant que gouvernement les différences régionales dans les communautés. C'est aussi important qu'elles reconnaissent que des, des régions rurales et des plus petites communautés ont de la difficulté d'ajouter des, des espaces dans le sud-ouest de l'Ontario que je représente. Nous avons des plus grandes communautés comme Sarnia et Lampton, mais il y a plus, des plus petites villes entre. Ils, ont, ils nécessitent tous une différente approche et le développement pose différents problèmes. Et notre approche fondée sur les besoins de la communauté fait partie de notre nouvelle approche. Et je suis aussi fier de tout l'argent les, les, investi pour le développement de ces soins de longue durée. Est-ce que la ministre peut nous expliquer ce que le, la nouvelle formule de financement va faire pour le sud-ouest de l'Ontario? Merci de la question à Sarnia et à Lampton-Kent, il y a deux projets. On va ajouter 192 lits modernes et à Essex, 36 lits et de redévelopper 60 de plus. À Sarnia, il y aura 8 nouveaux lits et 152 de plus. Et à Elgin, il y a sept projets qui vont créer 100 nouveaux lits. Et 145 redéveloppés. Ces projets sont dans des différentes étapes du développement et nous nous, entrain, nous, nous attendons que neuf seront en construction durant la prochaine année dans le sud-ouest de l'Ontario. Nous allons rebâtir la capacité en soins de longue durée et nous agissons pour entamer des projets et pour avoir pour que les résidents puissent avoir accès aux lits plus rapidement pour qu'ils puissent avoir accès aux soins qu'ils ont besoin. Cette modernisation est un une étape importante pour rebâtir et de faire avancer les soins de longue durée dans la province. Il y a plus d'étapes qu'on doit prendre et nous allons continuer de le faire ce travail. C'est très réel, très concret. Je veux rassurer que à tous les Ontariens que ces projets sont en cours et qu'ils seront euh, rendus disponibles. Prochaine question, député de Timmins. Ma question est pour le ministre des Transports. Partout dans la province, notre gouvernement, le gouvernement de l'Ontario et cette Assemblée, appropriée de, de, de l'argent pour ouvrir les autoroutes et pour assurer que les trains et les autobus soient disponibles. Et Nous n'y pensons pas parce que c'est une infrastructure de base, mais des, des régions dans le nord où il y a des endroits seulement accessibles par avion, il n'y a pas de route. Il... La seule façon de s'y rendre, c'est par avion. Et les recettes ont baissé de 70 pour la plupart des lignes aériennes. Ils vous ont demandé de pour de l'aide plus tôt et de mettre en œuvre un programme qu'on pourrait assurer que les avions puissent rester dans les airs et de déplacer les biens. Ils annoncent maintenant des réductions à haut service. Et ce qui est dommage, c'est ce qui est triste. Lorsqu'ils vous ont demandé quelque chose et vous avez dit « Allez voir le gouvernement fédéral, pourquoi est-ce que ces gens ne méritent pas d'avoir la même infrastructure en transport que le reste de la province? » Le ministre des Transports, afin de répondre, merci, absolument, je rejette la prémisse de sa question. Notre gouvernement a été très prêts à aider les communautés les projets de transport dans le nord de l'Ontario, premièrement, concernant les endroits seulement accessibles par avion. Nous avons a, a donné un financement additionnel, et alors que les lignes aériennes se retiraient du nord, nous avons accéléré des projets pour la Commission de, de, du transport du Northland pour offrir des services d'autobus de, de, de Thunder Bay à Winnipeg. C'est inédit, Monsieur le Président. De plus, nous venons tout juste. Intervention du Président. Rappel à l'Ordre, ministre des Transports, afin de continuer, et de plus, nous avons annoncé des centaines de milliers de dollars de nouveaux financements pour les projets de transport partout dans la province, qui comprend dans le nord de l'Ontario. Donc, les députés d'en face... S'il s'oppose autant de la façon qu'on traite le Nord, peut-être qu'il aurait préféré qu'on ne construise pas ces autoroutes et qu'on ne construise pas ces projets d'infrastructure dans le Nord. Complémentaire. Je vais retenter la question. Personne n'est contre réparer des autoroutes, de ce que vous avez fait avec les autoroutes, avec les autobus. Personne n'est contre cela. Mais, Arrête de vous applaudir parce qu'il y a des communautés qui n'ont pas d'autoroute et qui n'ont pas de voie ferrée. La seule façon qu'ils peuvent s'y rendre, c'est par avion. Et ils se retirent, ces lignes aériennes. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés voir votre gouvernement. Ils ont demandé de l'aide comme ils ont fait dans la province du Québec et dans les territoires du Nord-Ouest, et ils ont agi, ces provinces et ces territoires, pour offrir des subventions pour permettre à ces lignes aériennes puissent continuer. Et vous avez dit, allez parler au gouvernement fédéral, ce n'est pas notre problème. Pourquoi est-ce que les Ontariens qui vivent dans les communautés autochtones, pourquoi est-ce qu'ils ne méritent pas autant les investissements et de l'attention de la part de ce gouvernement lorsqu'il s'agit de l'infrastructure en transport? ministre des Transports, comme je l'ai mentionné, et Monsieur le Président, nous avons appuyé des aéroports ruraux et, et éloignés depuis le début de la pandémie, 4 millions de dollars pour des de financements additionnels pour prendre en compte les préoccupations que les députés d'en face viennent soulever. Nous finançons 100 des coûts. En exploitation de ces aéroports éloignés, nous travaillons de très près avec nos partenaires des communautés autochtones à savoir quels sont leurs défis en transport pour qu'on puisse continuer de répondre à leurs besoins. Et J'ai hâte de continuer la conversation. Le député de Timmins rappelle à l'ordre et je serai ravi de parler aux députés d'en face pour prendre en compte ses préoccupations. Mais nous avons été un très bon partenaire pour les peuples autochtones concernant leurs besoins en transport et nous allons continuer de le faire. Nouvelle question, député de Scarborough-Gilwood. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre de l'Éducation. Il nous reste six semaines avant la rentrée scolaire et il n'y a pas de ligne directrice provinciale pour permettre aux familles d'avoir des attentes ou d'être confiants dans la, con dans la sécurité de leurs enfants en salle de classe. Le premier ministre a dit qu'il espère que les élèves pourront reprendre les classes cinq jours semaine. Mais il n'a pas pris d'étape pour que ce soit une réalité. On s'attend à ce que les conseils scolaires puissent établir des scénarios en vertu de trois scénarios potentiels. Le scénario hybride a été rejeté par plusieurs conseils scolaires, qui comprend Carlton, qui cite le, no le manque de nombre d'espaces en service de garde, qui fait en sorte que, cela, que le scénario ne fonctionnerait pas. Est-ce que le ministre va consulter avec des autorités de santé publique ainsi qu'avec les enseignants pour que la rentrée scolaire soit sécuritaire et de protéger les 2 millions d'élèves et plus de 300 000 travailleurs en, en une éducation? Ou est-ce qu'il va tenter de le faire avec des économies de bout de chandelle? Uh, you, ministre de l'Éducation. Merci de la question. Oui, nous sommes absolument engagés de travailler avec le médecin hygiéniste en chef pour assurer la sécurité des élèves en classe. Nous avons été un des premiers gouvernements à fermer les écoles à, à cause de, euh, les, euh, du risque et c'est pour cette raison que nous nous, agi nous agissons pour nous préparer à toutes les circonstances, tous les scénarios. Nous voulons que les élèves soient en classe cinq jours semaine, c'est notre espoir, mais nous nous préparons à une deuxième vague et dans cette préparation, on doit s'assurer qu'il y a une formule qui est appuyée par la santé publique pour euh, réduire le nombre d'élèves en classe à 15 et oui, si on doit fermer les écoles, on, on aurait recours à l'enseignement en ligne. C'est responsable pour un gouvernement de se préparer à toutes les possibilités, toutes les incertitudes. Nous allons continuer d'investir, d'appuyer la formation et de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité des élèves. Complémentaire. Merci. C'est très bien qu'on ait été le, une des premières, un des premiers pays à fermer les écoles et c'est pour cette raison que j'aurais pensé qu'on serait mieux préparé et qu'on n'est pas préparé en ce moment. On a des plans détaillés pour euh, rouvrir les bars, mais au, rien pour les salles de classe. Les bars ont des protocoles s'il y a une éclosion. Ils font un suivi des clients pour une période de temps. Et de, S'il de, y a une recherche de contact, est nécessaire. Il y a un processus, mais les exigences pour le retour en classe est, est toujours euh, incertain. Si on prend la CTT ou le train GO, on sait qu'on doit porter un masque. On, sais pas si on doit le faire en classe, et ce qui est encore plus incertain, est à savoir ce qui va se passer dans le cas d'une éclosion. Vous avez dit que vous êtes, vous, vous préparez à une deuxième vague. Donc, ma question est, vu que nous savons qu'il y aura euh, une grande probabilité qu'il y aura une deuxième vague, il y a plus de 200 cas aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire s'il y a une éclosion concernant la recherche de contacts et, et le dépistage? Quel est le plan en classe, dans les écoles? Le ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Évidemment, le médecin hygiéniste en chef, la table de commandement, et, ainsi qu'avec le vice-première ministre, ont participé à développer ce protocole. Et je reconnais, euh, nos enseignants, nos familles, nos communautés ont tous un intérêt à s'assurer que euh, cela euh, reflète le profil de risque à l'époque. Et durant les dernières semaines, nous avons vu du progrès à la suite des gestes qui ont été posés par les Ontariens pour aplatir la courbe. Et aussi grâce aux efforts des Ontariens, nous nous préparons à offrir une, un système scolaire qui est conventionnel avec cinq jours semaine. Mais on doit aussi se préparer qu'ils ont les meilleurs conseils de la part du médecin hygiéniste en chef. Et avec la top commandement, il y a des experts en santé qui revoient tous les plans de la part des commissions. On a aussi un plan de formation pour tout le personnel enseignant. Nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité des élèves en classe. Comme je l'ai déjà mentionné, député de Willowdale, prochaine question. Merci, M. le Président. Le mariage, c'est quelque chose que, auquel plusieurs Ontariens s'attendent à tous les ans, surtout l'été. Des couples partout dans la province ont bien sûr un, ont un calendrier pour les mariages. Moi, je le sais parce que je devais me marier au mois de mai et bien sûr, j'ai dû le remettre à plus tard. Mais comme beaucoup de couples en Ontario, on a reçu notre permis de mariage, notre licence de mariage. Mais il ils viennent à échéance, après, 80 jours après qu'ils ont été émis. Ma fiancée a dû euh, me supporter pendant huit ans, mais à vous, à ministre, est-ce que vous pourriez dire à, aux Ontariens, et à ma fiancée, euh, qu'est-ce que vous faites pour prendre en compte cette situation des euh, licences de mariage qui, sont, qui viennent à échéance après 90 jours? Merci aux députés de Willowdale de votre très bonne question. Je peux vous dire que votre fiancée est tellement chanceuse et euh, meilleurs euh, voeux pour euh, votre mariage éventuel. Euh, mais le député a tout à fait raison. C'est un point saillant dans la vie des gens qui est tellement important. Des couples ont dû remettre à plus tard ce grand jour. Ça a eu lieu dans ma famille immédiate. Il y a des centaines de couples qui nous ont aussi dit qu'ils étaient préoccupés avec des permis de, de, de mariage qui viennent à échéance. Mais de changer ce, ce document peut sembler être une petite, un petit changement, mais ça peut être très accablant lorsqu'il s'agit de toutes les tâches que ces couples doivent prendre pour se marier. Donc, nous proposons des changements avec le projet de loi 197 qui prolongerait ce temps pour les mariages, les, les documents de mariage de cette année. Député de berry ennisville complémentaire. Merci, M. le Président. Je suis ravi euh, qu'ils maintenant n'ont non pas à, à, à faire face au potentiel que ce document vienne à échéance. Je suis un de ces couples, en fait, semblable à d'autres couples dans euh, ma circonscription euh, qui ont dû remettre à plus tard leur mariage. Euh, mon, euh, je devais me marier au mois de mai, comme le député de Willowdale. On a remis jusqu'au mois d'octobre, donc je voudrais remercier la ministre de ce prolongement, mais je voudrais aussi savoir si elle pourrait nous dire à, à quel point les protocoles en santé vont changer et changent à tous les jours. Je voudrais savoir euh, euh, combien ce prolongement va euh, continuer. Euh, pendant que, quelle période cela va durer? Euh, ministre, euh, merci à la députée de Barry annisville Je peux vous dire que les députés Kanjin, lorsque votre grand jour viendra, tout le monde va célébrer vous et votre fiancé. Et je peux vous dire que les licences de mariage qui ont venu à échéance, euh, entre le 1er décembre jusqu'à la fin de la déclaration d'urgence, tout, l tout vont être prolongés sans aucun frais pour les familles de l'Ontario, les couples de l'Ontario. Ils pourront être utilisés pour 24 mois à la fin de la, la déclaration d'état d'urgence et lorsque les couples exigent d'avoir un euh, une nouvelle licence de mariage où l'information n'est plus fiable ou s'ils ont per, perdu ce document, notre gouvernement, tel qu'énoncé dans le projet de loi 197, va aller de l'avant pour apporter des changements réglementaires à la loi sur les mariages pour retirer les frais pour ces licences de mariage voilà comment on écoute et on rend la vie plus facile pour les Ontariens. Merci. Oui. Député de Kingston-Élysée, prochaine question. Merci, Monsieur le Président. Par votre remise au Dé ministre de l'Environnement, la loi sur l'évaluation environnementale est une des lois les plus vieilles et les plus importantes. En Ontario, la loi vous demande de réfléchir avant d'agir pour que les gens sachent que si un projet va de l'avant, ça ne va pas nuire à l'environnement et que les communautés seront en sécurité. C'est seulement la diligence raisonnable et non pas un fardeau administratif. Au lieu, le gouvernement a décidé d'aller vers une approche concrète et ensuite a été rejeté par l'ancien premier ministre Bill Davis lorsque le projet de loi a été déposé. Donc, ma question au ministre, pourquoi est-ce que ce gouvernement nous ramène 40 ans en arrière avec les changements de, concernant la Loi sur l'évaluation environnementale, ministre de l'Environnement de la, de la Protection de la nature des parcs? Merci, Monsieur le Président, et merci aux députés de sa question. Vous savez, il a mentionné une chose qui était exacte, c'est que la loi est de plus de 50 ans. Et à l'époque, pierre Elliott Trudeau était le premier ministre du Canada et la plupart de, de notre groupe gouvernemental n'était pas incarné. Et on doit repenser les choses, le monde a changé. Ce qu'on sait au niveau de la science de l'environnement a changé. Ce qui était applicable en 1950 est différent d'aujourd'hui. Ce que nous faisons, c'est de moderniser la loi sur les évaluations environnementales. Nous nous arrimons avec d'autres endroits et instances en Haut-Canada. Si le projet de loi est adopté et si les députés d'en face vont l'appuyer, on va commencer des consultations avec les municipalités, les communautés autochtones et parties prenantes pour avoir une liste de projets pour euh, qui auront besoin d'une évaluation environnementale pour qu'on puisse se concentrer sur tous les projets qui ont une plus grande incidence sur l'environnement pour assurer qu'on a une bonne protection de l'environnement alors qu'on va de l'avant pour assurer que ça va, euh, c'est en lien avec notre plan pour l'environnement, pour une économie forte et un environnement fort. Complémentaire. Merci, M. le Président, et avec tout respect, le ministre, ce qu'il n'a pas mentionné, c'est que ce projet de loi de 50 ans a été mis à jour par le premier ministre Harris. Et Ce n'est pas un document de 50 ans et M. Harris avait aussi rejeté cette liste réglementaire parce que ce, ce ne faisait pas un assez bon travail. Mais ils, non seulement est-ce qu'ils l'ont enterré dans un projet de loi omnibus, ce qu'ils font, c'est potentiellement ill illicite. Plusieurs des Ontariens se rappelleront que ce gouvernement a violé la Charte des droits environnementaux. Et en présentant ces changements sans les publier sur la Charte des droits environnementaux, ils suivent cette même voie. Donc, ça suffit. J'écris à la vérificatrice générale pour se pencher sur ce dossier parce que ce gouvernement continue de faire les mêmes erreurs coup après coup, et c'est l'environnement et les Ontariens qui vont en souffrir. Donc, est-ce que le premier ministre va euh, admettre que ce projet de loi viole la loi et va retirer cette partie du projet de loi 197? Oui. ministre de l'Environnement et de la Protection de la nature des parcs, et merci au député d'en face de sa question. Est-ce que le député est en train de dire qu'il est contre ce projet de loi? Et ce que ce projet de loi va nous permettre de faire, s'y adopter, c'est d'exempter des évaluations environnementales pour différents projets avec des communautés autochtones, des évaluations environnementales pour les parcs et des réserves. Et la première fois, de permettre aux municipalités à savoir euh, s'ils peuvent accepter ou pas euh, des sites d'enfouissement sur leur terrain. Donc, je ne sais pas pourquoi les députés d'en face sont contre ces changements euh, aux évaluations environnementales. Je ne sais pas pourquoi il est contre que ce gouvernement puisse avoir des consultations avec les peuples autochtones, les municipalités, les parties prenantes pour établir une liste au sujet des évaluations environnementales prioritaires qui nous met en lien avec le reste des provinces et territoires au Canada. Et ce projet de loi, ça fait près de trois semaines qu'on l'a déposé. C'est la première fois que les députés d'en face ont soulevé des problèmes avec le projet de loi. En fait, je n'ai pas encore entendre de la part du député d'en face ou de l'opposition d'établir un plan pour l'environnement, pour la province de l'Ontario. Tout ce qu'ils disent, c'est non, non, non. Nous on dit plutôt « Travaillons ensemble, trouvez une solution. Arrêtez la pendule!» the clock. Redémarrer la pendule. Nous prochainement, nous avons le député de Aurora, Oak Ridge, Richmond Hill. C'est difficile de suivre ce qu'on vient d'entendre. Quel orateur? Euh, ma question est pour le ministre des Dépendances et de la santé mentale. On a entendu durant les derniers mois que les gens tentent d'avoir plus d'aide pour le, leurs problèmes de santé mentale. Beaucoup d'Ontariens ont dû passer des mois chez eux alors qu'ils font face à l'isolement physique et mental. J'ai eu l'occasion de vous accueillir à une table ronde virtuelle dans ma circonscription. Et comme vous avez entendu, c'est important que les Ontariens puissent continuer d'avoir accès à des soutiens adéquats alors qu'on va de l'avant avec le déconfinement de la province, est-ce que vous pourriez expliquer aux députés dans cette Chambre comment nous faisons en sorte que la santé mentale et les dépendances soient une priorité lors de cette pandémie de la COVID-19? Okay. Ministre des, euh, de la santé mentale et des dépendances, mais je voudrais remercier les députés de sa question et tout le très bon travail qu'il fait dans sa circonscription. Uh. L'envergure et l'importance de, de la pandémie a, a forcé les gens de rester, rester chez eux isolés pendant des mois et inondés par des informations constantes sur le virus. Ça a été très difficile pour des personnes et des familles de l'Ontario. Et c'est pour cette raison que notre engagement de 12 millions de dollars pour la santé mentale lors de la pandémie de la COVID-19 a continué d'aider les Ontariens avec leurs problèmes de santé mentale. Tout au long leur vie ça comprend Connect Ontario, Kids Help, Bounce Back Ontario, et ces programmes vont tous s'assurer que la santé mentale des familles et des gens de l'Ontario sera pris en compte, et aussi de plus des programmes que nous offrons déjà. Rien, en ce moment, n'est plus important que de protéger la santé et le bien-être des Ontariens, et cela comprend leur santé mentale, et c'est quelque chose que notre gouvernement prend très au sérieux. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le ministre de sa très bonne réponse. Je sais que des commettants dans ma circonscription ont été très ravis d'entendre de vous de la, lors de la table ronde et des autres agences de santé mentale. Notre gouvernement, sous le leadership du premier ministre Ford, va continuer de faire en sorte que la santé mentale et les dépendances soient une priorité. Nous savons que la pandémie de la COVID-19 a présenté plusieurs défis dans plusieurs secteurs, ce qui comprend dans le système de santé mentale et des dépendances. Alors qu'on continue de déconfiner l'économie, c'est important de pouvoir rapidement prendre, répondre à tous les problèmes dans le système pour assurer que tous les Ontariens ont, ont les soutiens nécessaires lorsqu'ils en ont besoin. Est-ce que vous pouvez partager avec cette Chambre ce qu'on est en train de faire pour assurer que tous les défis qui sont identifiés dans notre système de santé mentale et de dépendance, qu'on y trouve une solution rapidement? Merci. Ministre, merci, Monsieur le Président, de la question la pandémie de la COVID-19 a forcé beaucoup de familles à tenter de trouver de l'aide de différentes façons. Ça peut être un défi pour les Ontariens en des moments normaux. C'est pour cette raison que, pour notre engagement vers la santé mentale, lors de la COVID-19, nous avons établi une table de réponse. Cette table se réunit quotidiennement pour parler du système et de partager les meilleures solutions. Pour s'assurer qu'on puisse euh, corriger tous les problèmes dans le système, je voudrais remercier tous les membres de cette table de réponse et tous les bénévoles pour les agences et les travailleurs des agences de santé mentale et des dépendances pour tout le très bon travail depuis le début de la pandémie. Ils ont démontré à quel point ils sont agiles, souples et à quel point ils peuvent s'adapter aux situations difficiles. Leurs efforts ont été essentiels pour protéger la santé et le bien-être des Ontariens et des familles de l'Ontario. Et je ne peux pas les remercier suffisamment et notre gouvernement les remercie pour tout ce qu'ils continuent de faire pour nous tous. Nouvelle question, député de Kitchener Centre. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Durant les derniers mois, moi ainsi qu'avec mes collègues de Waterloo ont été en contact de très près avec le vice-président intérimaire, Mme Boumi-Intava, des, euh, des euh, sages-femmes, elle a été préoccupée avec euh, le nouveau projet de loi et elle voulait s'assurer que tout le monde soit protégé. Partout dans la province, euh, près de 1 sages-femmes sont aux premières lignes. Ils offrent des soins à 25 000 personnes enceintes, familles, euh, femmes enceintes et alors que le gouvernement insistait qu'ils avaient offert euh, suffisamment d'équipements de protection. Par contre, l'UMIM dit que les stocks des de, de pays allaient seulement aux hôpitaux. Ça faisait en sorte qu'ils avaient de la difficulté à avoir accès aux équipements de protection pour eux et pour leurs patients. Est-ce que le premier ministre peut confirmer aux sages-femmes partout dans la province qu'ils vont leur offrir les équipements de protection qu'ils ont besoin pour, lors d'une deuxième vague? Ministre de la Santé, merci. Premièrement, je voudrais reconnaître et dire aux sages-femmes enregistrées euh, qu'ils font un service extraordinaire pour plusieurs personnes en Ontario et on veut s'assurer puis, qu'ils puissent continuer d'offrir ces services. Avec la première vague, nous avons offert à tous les... Euh, professionnels de la santé de première ligne avec des équipements de protection. Nous allons continuer de le faire. Nous avons euh, une usine de, de, de, pour la pandémie et nous avons un protocole pour euh, leur permettre d'avoir accès à des équipements de protection. Ça fut le cas euh, pour la première vague et ce sera bien sûr le cas pour la deuxième vague aussi, complémentaire par votre entremise, M. le Président et au premier ministre avec la deuxième vague de la COVID-19 qu'on attend. Les sages-femmes ne sont pas confiants envers ce gouvernement. 45 sages-femmes de la région de Waterloo ont écrit au premier ministre d'établir un processus équitable pour avoir accès à l'équipement de protection. Peu importe si les soins sont offerts dans la communauté ou dans les hôpitaux, les sages-femmes n'ont pas de confiance envers ce gouvernement parce qu'on a établi une tendance à avant cette pandémie. Les sages-femmes sont presque juste des femmes. Ils ont dû lutter contre le gouvernement euh, provincial pour avoir une équité salariale ils ont gagné, mais jusqu'à présent, le gouvernement a refusé de payer et il n'offre pas à la, aux sages-femmes le supplément salarial qu'on qu leur a promis. Donc, est-ce que le premier ministre va promettre aujourd'hui qu'on va établir un processus équitable pour avoir accès aux équipements de protection pour tous les sages-femmes, peu importe où ils font leur travail? Très important, ministre de la Santé. Merci. Je voudrais rassurer que tout le monde dans cette assemblée et en Ontario, qu'il y a déjà un processus équitable pour l'accès aux équipements de protection pour tous les professionnels de la santé de première ligne, ce que comprend les sages-femmes. C'est très important qu'on puisse tra protéger les héros, les héros de, des premières lignes qui nous ont permis d'avoir autant de succès à gérer la COVID-19, où on peut maintenant déconfiner plusieurs parties de la province à la troisième étape. On a appris des leçons de la première étape et de la deuxième étape aussi. Ce que cela comprend les équipements de protection, mais comme le premier ministre l'a mentionné, on ne veut jamais dépendre sur un autre pays gouvernement pour des équipements de protection parce qu'on a vu ce qui s'est produit avec la première vague. Il y a une course pour avoir accès aux équipements de protection. Mais maintenant, grâce aux entrepreneurs et les leaders en Ontario, on a pu changer l'approvisionnement pour des blouses, des visières et tous les équipements de protection que les intervenants de première ligne ont besoin. Ça va être disponible pour les sages-femmes, comme ce fut le cas pour la première vague et ce sera aussi le cas pour la deuxième vague. Question suivante, la députée de Burlington. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse aux leaders parlementaires du gouvernement. En mars, quand l'épidémie de Covid-19 a été, on a arrêté le calendrier pour en faisant attention. Les députés ont travaillé de la maison dans les circonscriptions pour aider les entreprises locales, les travailleurs en santé et d'autres, et pour lutter contre l'épidémie. Quand on voulait, euh, était obligé de revenir ici pour adopter des mesures législatives d'urgence, tout le monde est devenu. Depuis deux mois, les députés ont travaillé sur des articles, de euh, des items euh, euh, parlementaires. Est-ce que euh, qu'est-ce qu'on a fait pendant le dernier mois le leader parlementaire du gouvernement, j'apprécie la question de l'honorable député qui était une, a été une mentor quand j'étais élu. Je veux la remercier quand elle m'a dit dans la transition. C'est vraiment un testament de bon travail des députés des deux côtés. Et franchement, aux gens qui travaillent ici, qui nous ont aidés à avoir le Parlement d'une manière qui était respectueuse et qui assurait la sécurité de tous les gens. Par exemple, le comité des finances. 250 présentateurs et plus de 100 heures d'audience. Le projet de loi 159, 23 présentateurs, 100, 156, 29 présentateurs et 16 heures. 161, 48 présentateurs, 28 heures. 175, 22 présentateurs, 22 présentateurs. Le projet de loi 187, 57 présentateurs et 23 heures pour un total de 200 heures et plus de 500 présentations. C'était vraiment pendant cette période de temps. C'est vraiment bonne chose des deux côtés. Question complémentaire? C'était bienveillant de dire que c'était un honneur d'être ici avec vous en tant que leader parlementaire. Vous êtes le meilleur. Pour revenir à ma question, Monsieur le Président, je suis très fier du travail qui est fait au nom de la population de Burlington et de l'Ontario. Cependant, depuis quelques semaines, j'ai entendu les néo-démocrates ont soulevé des préoccupations quant au montant d'études sur la remise économique avec presque 200 témoins jusqu'ici, il semble que les Ontariens vont avoir une meilleure occasion de participer aux consultations que selon la proposition des néo-démocrates. J'étais sous l'impression aussi que les néo-démocrates appuyaient la motion qui établissait le, le, le comité d'études, mais il semble qu'il y a beaucoup d'informations en contradiction. Est-ce que le leader parlementaire peut clarifier les choses le leader parlementaire du gouvernement, oui. La députée a raison. On, il avait un peu de confusion. On a adopté 14 projets de loi et 6 ont passé avec consentement unanime. Et je veux remercier ou féliciter la députée Dagny qui a un projet de loi de député. On a trois en moins d'un an. Mais la députée a raison. Elle va le savoir quand elle a entendu. La suggestion des néo-démocrates qu'on ait un calendrier d'un mois euh, plus, c'était la députée de Brown qui a dit que ça serait pas assez. Elle voulait s'assurer que tous les secteurs de l'économie y incluent euh, les, secteurs, les secteurs très importants de tourisme et, de, de, et culturel et de la circonscription puissent parler. Et le ministre des Finances a déposé des mesures pour qu'on puisse continuer vers la prospérité quand on sort de la COVID-19. Merci. C'est la conclusion de la période des questions de ce matin.